Alléluia amen Alléluia amen Alléluia amen Jésus Amen Alléluia Alléluia amen Alléluia amen Alléluia amen Jésus Amen Alléluia Yes, as a lee Yes, as Yes, Yahweh. Amen, Hallelujah. live. Yes, as Zambi. lee in Yesu Yes, as a Amen, Alleluia. Nata natalela nata lela namo na Yesu. Amen, Alleluia. Nisa zalin zambi, papa zalinzambi, zambi, yawe nanga. Amen, Alleluia. Tout va bien, tout va bien, tout va bien Jésus est vivant Tout va bien, tout va bien, oh, oh, tout va bien Jésus est vivant Tout va bien, dans ma vie tout va bien tout va bien, Jésus est vivant, oh, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout. Va bien, Jésus est vivant. Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, ma famille, shalom, shalom, la grande famille de Clausel ministre à la foi triomphante, les femmes de foi, les papas de foi, les femmes de promesse, les intercesseurs divins chez nous, tout va bien. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus Christ, soyez bénis, que l'Éternel mon Dieu soit avec vous, soyez grand grandement béni by fire, by force. Que l'Éternel, le Dieu des armées, vous bénisse ce matin. Que l'Éternel, le Dieu des armées, vous fasse énormément du bien. Je bénis ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ta vie ce matin au nom de Jésus. Que la main de mon Dieu se lève sur toi. By fire, by force. Shalom à toi, amantablan. Shalom, shalom, shalom à Lisette Kanda, shalom à Clara Lipo, shalom à Nicolas, shalom, shalom à Blonde Blonde, shalom à tout le monde, shalom, soyez bénis, Isabelle Sambou, shalom, shalom à vous, que l'éternel mon Dieu vous bénisse, que l'éternel mon Dieu vous fasse énormément du bien. C'est juste 30 minutes de prière que nous allons commencer à faire dans ce programme, 30 minutes dans la présence de l'éternel, c'est là où les miracles s'opèrent, là où la délivrance se lève, Alléluia c'est dans la présence de l'éternel que l'impossible devient possible, c'est dans la présence de l'éternel, Alléluia que l'éternel mon Dieu vous bénisse que l'éternel mon Dieu vous fasse énormément du bien, je tiens alors à saluer Maï d'après sois béni au nom de Jésus Christ, Nima Hey, Maman, so qu'il soit béni au nom de Jésus, tu as changé de nom, so qu'il soit béni, que Dieu te bénisse, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, Berlin, hein, Jean, shalom, shalom, shalom à tout le monde, que l'Éternel entre mon Dieu vous bénisse et vous fasse énormément du bien, chez nous tout va bien, Alléluia chez nous tout va bien, chez nous tout va bien Jésus Christ est Seigneur chez nous tout va bien, je tiens à signaler à dire une chose soit béni. moi je n'ai pas un groupe où je vends les choses je n'ai pas un groupe Whatsapp je n'ai pas un groupe Facebook où on vend alors les choses à l'intérieur alléluia, arrêtez d'envoyer votre argent, arrêtez de vous faire arnaquer, arrêtez de vous faire avoir, alléluia si tu n'as pas écouté la voix de Mama Closel, ça que ce n'est pas maman clausel regarde dans la description de la vidéo c'est là que tu verras alors tous les commentaires je dis bien avis de non responsabilité. ce matin vous avez été pleuré à, nombreux à pleurer à dire que maman j'ai envoyé mon argent maman j'ai envoyé 200 euros maman j'ai envoyé ceci Ce, ce n'est pas moi alléluia ce n'est pas moi du tout arrêtez de vous faire arnaquer arrêtez de vous faire avoir j'ai sacrifié mon compte personnel à cause des femmes de foi, à cause des vainqueurs. Vous savez pourquoi les gens le font Ils n'ont jamais vu pratiquement dans la francophonie une femme alors se lever, prier et les miracles s'opérer comme ça s'opère alors dans notre ministère. Alléluia. Arrêtez de vous faire arnaquer. Méfiez-vous dans des groupes dans lesquels vous rentrez Même quand les gens viennent laisser leurs liens Sur WhatsApp ou ailleurs Même quand les gens viennent laisser leurs lien Méfiez-vous, je vous en prie Soyez prudents, soyez prudents comme le serpent Soyez prudents, la Bible dit Soyez prudents comme le serpent Arrêtez de vous faire avoir Vous rentrez dans des groupes où les gens sont en train de de, I don't know, de vous détruire Vous rentrez dans des groupes là où il y a des marabouts Il y a des médicaments qu'on doit vous envoyer Tu vas aller vendre ta vie pourrie tu vas aller en fait te jeter dans la gueule du loup pour rien. Si tu n'as pas entendu la voix de Maman Clauzel ou la voix de représentant, n'envoie pas l'argent. Alléluia. Faveur, miracle, sois béni que mon Dieu te bénisse ma fille. Je ne sais pas ce qui se passe, je n'arrive pas à partager. Je ne sais pas ce qu'il y a, J'arrive pas à, à mélanger les deux, les deux d'autres plateformes pour le live donc vraiment je vous prie de partager sur Facebook que l'éternel mon Dieu vous bénisse, méfiez-vous en tout cas, les gens ont, ont ça dit que, il y a une personne aujourd'hui qui m'appelle qui dit qu'elle a envoyé 1000 euros maman, comment tu peux aller prendre 1000 euros, presque 1300 dollars comment tu peux aller donner à quelqu'un que tu n'as même pas entendu la voix tu vas rentrer dans des groupes où on est en train de vous escroquer vraiment moi ça me fait mal, j'ai sacrifié mon compte à moi pour que vous vous soyez en paix, Alléluia Soyez prudents, je vous en prie Miss Azure sois béni, que mon Dieu te bénisse Alléluia, sois béni là où tu es Lorsque tu vois des commentaires Même les gens viennent laisser le lien Faites très attention, s'il vous plaît Alléluia, hiver soit sois béni Que mon Dieu te bénisse 14e jour de 100 jours de jeûne et prière, on est en train d'avancer. Jésus Christ est Seigneur, on est en train d'avancer. Le roi de rois, il agit encore. Alléluia, que l'éternel mon Dieu vous bénisse, que Dieu des armées vous fasse énormément du bien. Lobby Mama Closel, groupe Wana et Zalaki. Coco Melangay. Ce qui t'a lui, Lyon à 4 Box, lorsque quelqu'un t'écrit une box, ne le reprends pas, bloque-le immédiatement. Lorsque quelqu'un t'envoie l'invitation sur Facebook, sache alors que c'est pas Mama closette Moi, je n'ai pas un compte Facebook. J'ai seulement les pages Facebook. Donc, ne travaille que sur la page Enceinte par la foi, les histoires incroyables, le vrai mariage à cœur ouvert, les secrets de la reine Esther, fécondité miraculeuse. Je n'envoie pas, pas des invitations. Je ne réponds pas sur Messenger. Sur Messenger, même quelqu'un te répond là. Ce n'est pas moi. Si tu ne vois pas le mon numéro du Canada sur un groupe WhatsApp, ce n'est pas moi. Parce qu'on me dit là-bas qu'il y a des gens qui ont donné beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Vraiment, ce n'est pas moi. Arrêtez maintenant après de revenir une pour venir alors vous plaindre, s'il vous plaît. Tu ne peux pas envoyer l'argent à une personne que tu ne connais pas, sans même entendre sa voix. Je suis désolé. Que mon Dieu te bénisse. Nous avons 30 minutes de prière. Nous avons, venons déjà dépuisé 9 minutes en train de parler. Que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse. Va partager, s'il te plaît. va partager. Va partager. Va partager, va partager, va partager Que mon Dieu soit avec toi Va partager, va partager Va partager que l'Éternel, le Dieu des armées Se souvienne de ta vie Commence à dire merci à l'Éternel pour le souffle de vie Moi-même aussi je suis en train de partager Va dire merci à l'Éternel pour le souffle de vie Va dire merci à l'Éternel pour la protection Va dire merci à l'Éternel de te compter parmi le vivant Oui, dormir, on peut dire même que c'est l'habitude On peut fermer les yeux et dormir Mais se réveiller c'est une grâce se réveiller vraiment, c'est une faveur. Se réveiller vraiment, c'est l'amour de Dieu. Être compté parmi les vivants, il n'y a que Dieu alors qui peut le faire. Alors, je veux vraiment que tu ouvres ton cœur là où tu es. Je veux vraiment que tu ouvres ton cœur sincèrement là où tu es et que tu ailles dire à l'éternel merci. Commence alors à lui dire merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu es en train de le remercier, en même temps, tu es en train de partager que la main de mon Dieu soit sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi très bien. Je veux parler de ce message en peu de temps. Alléluia. J'essaie un peu de changer de titre parce que en fait je voulais comprendre un peu de quoi exactement je voulais parler, parce que moi-même j'ai dit éternel, le vent sur lequel tu m'emmènes, moi-même je ne comprends même pas je sais même pas qu'est-ce que tu es en train de me dire, mais laisse que tu utilises ma bouche pour parler, que tu utilises mes yeux pour voir, alléluia laisse que ta volonté soit faite éternel que moi je me taise mais que toi tu parles, Seigneur Jésus Christ que le Saint-Esprit de Dieu se lève maintenant voilà pourquoi je te couvre dans le sang de Jésus Christ, je bénis ta vie au nom de Jésus Christ, je bénis ta by fire, by force. Je bénis ta vie là où tu te trouves. Laisse que les miracles de mon Dieu s'opèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que ton mariage soit rempli de faveur, que les larmes alors sèchent au nom de Jésus-Christ, que la tristesse libère ton foyer, que les miracles s'opèrent by fire, by force, que la main de mon Dieu se lève au nom de Jésus-Christ. Écris tout va bien, écris tout va bien, écris tout va bien, écris tout va bien, va déclarer tout va bien, dis tout va bien, yandarabo va dire tout va bien, tout va bien, tout va bien, dire tout va bien, va le déclarer haut et fort, tout va bien. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu dois rentrer dans ta saison, tu dois rentrer dans ton témoignage, tu dois rentrer au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, on ne va pas être vraiment long parce que c'est une prière qu'on va faire. On pourra encore le faire après deux heures du temps, après trois heures du temps, selon la manière dont le Saint-Esprit de Dieu va nous conduire. Alléluia. Aujourd'hui, il faudrait que tu puisses comprendre les choses. Qui se lève alors qui se lève dans ta vie Qui ne veut pas te voir heureuse Qui ne veut pas te voir rire Qui ne veut pas te voir aller de l'avant Quelle est cette racine familiale Qui retient ton miracle Quelle est cette racine familiale Qui ne veut pas te voir avancer Quelle est cette racine familiale Alléluia Qui veut toujours que tu restes dans la stérilité Qui veut toujours te voir dans la tristesse Qui veut toujours te voir en fait En bas et jamais en haut Quelle est cette racine là Qui se lève contre ta vie Aujourd'hui je déclare et décrète Yandarabo. Manashike, que tu sois libre, que tu sois libre, by fire, by force. Aujourd'hui, cette racine doit laisser la place au témoignage. Aujourd'hui, cette racine doit être brisée et libérée ton chemin au nom de Jésus-Christ. Tu es là, tu as beaucoup pleuré. Tu es là, les gens se sont beaucoup moqués de toi. Tu es là, on t'a beaucoup bloqué, on t'a beaucoup stagné. Tu es là, ta vie n'avance pas. En fait, ta vie ne ressemble même à rien. Alléluia. Mais laisse que la main de mon Dieu aujourd'hui puisse se lever. et te donner un témoignage favorable un témoignage qui fera taire tes ennemis au nom puissant de Jésus Christ et de Nazareth, un témoignage qui relèvera ta tête, nous n'avons que 30 minutes, alléluia 30 minutes en la présence de l'éternel 30 minutes où nous allons briser les liens, alléluia où nous allons briser à la racine où nous allons détruire à la racine by fire, by force tu vas aller lire à à 19 verset 21, tu vas prendre Matthieu 19 verset 1 à 8 et tu vas prendre enfin Proverbe 23 verset 28 au nom de Jésus Christ, tu vas le lire aujourd'hui je déclare et décrète que tu ne seras plus la proie de personne je t'ai donné les versets du jour tu ne seras plus la proie de personne aujourd'hui l'éternel le Dieu des armées va augmenter ta force face alors à tes adversaires l'éternel le Dieu des armées te donnera la force et L'onction pour vaincre tes adversaires les ennemis de ta vie au nom de Jésus notre Dieu il est fidèle Alléluia notre Dieu il est fidèle ceux qui t'ont condamné hier viendront alors pour te féliciter ceux qui t'ont bloqué le chemin hier viendront alors pour te dire félicitations ceux qui ont dit que rien de bon ne peut sortir de toi te verront aller de l'avant au nom de Jésus Christ de Nazareth écoute moi très bien notre Dieu il est là notre Dieu, il est là, il s'abstient Mais tu dois comprendre que le combat spirituel est réel Le combat spirituel est réel Voilà pourquoi tu dois te revêtir, alléluia De la parole de Dieu Tu dois te revêtir des armures Pour que tu puisses gagner Tu ne peux pas gagner des batailles Si tu ne t'habilles pas C'est-à-dire même dans un champ de combat là, Même les amis, même les anges Ne pourront pas te reconnaître Si tu ne t'habilles pas de, ton, de tes tenues de combat Alléluia En tant que chrétien, tu dois le comprendre le diable, lui, pendant que nous, nous prions, lui aussi, il est là, il est en train de chercher à nous contre -écrire. Je veux que tu dises merci à l'éternel pendant que moi je suis en train de te parler. Tu es en train de l'adorer. Appelle-le Jova Rapha. Tu as rendez-vous chez un médecin demain. Tu as rendez-vous, tu reviens de l'hôpital. Là où tu es, tu es souffrante, tu as mal. Je veux aujourd'hui, ouvre ton cœur. Alléluia. Je prophétise aujourd'hui que le sang de Jésus-Christ de Nazareth tapisse ton chemin, tapisse ta vie, tapisse ton étoile au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu puisses comprendre aujourd'hui la racine familiale La racine familiale la racine familiale individuelle La racine familiale dans la communauté Ou dans, dans, dans la famille Ou alors dans l'endroit dans lequel tu te trouves Ou dans une nation Lorsqu'une nation est en bonne santé Lorsqu'une famille est en bonne santé Ou alors une personne est en bonne santé La nation alors sera parfaite Lorsqu'alors des familles sont guéries La nation sera alors bonne Tu es là, tu te retrouves là Il y a des choses que tu es en train de vivre Ou dans votre famille Les gens ne terminent pas l'école Ou dans votre famille les gens ne travaillent pas dans des bureaux Ou dans votre famille Les gens n'atteignent pas un certain montant donné Ou dans votre famille On a mis alors, il y a une racine qui est là Qui crie contre votre joie, Alléluia Aujourd'hui au nom de Jésus Christ ça doit être expulsé aujourd'hui au nom de Jésus Christ tu répéteras l'histoire de personne ni de ta mère, ni de ton père, ni de tes frères ni de tes soeurs, au nom de Jésus Christ de Nazareth, là où la pauvreté a régné dans ta famille toi tu passeras pour entrer alors dans la gloire, pour rentrer dans la prospérité et pour que les hommes les femmes de Dieu mangent dans tes mains au nom de Jésus Christ de Nazareth tu dois savoir que le diable lorsqu'il vient, il vient pour briser l'espoir des enfants de Dieu, il vient pour briser. Il vient pour te montrer qu'il n'y a rien à faire dans ta vie. Alléluia. Je me souviens alors que j'étais à l'école prière. Il y a un garçon avec lequel, en fait, on se retrouvait dans notre cantine là-bas. Qu'est-ce qu'il se faisait On devrait prier parce que c'était une école catholique. Mais lorsqu'on devrait prier, il ne fallait pas fermer les yeux. Parce que si tu fermes les yeux, là, ta morceau, là, la viande, là, va dispara disparaître dans ton assiette. Et la personne qui faisait ça, c'était un garçon. Ce garçon était issu d'une famille pauvre. Très pauvre, alors. Qu'est-ce qu'il faisait Il prenait les morceaux de tout le monde qui cachait, alors, dans des culottes, dans des poches la culotte. Et à chaque fois, il partait pour demander la permission pour aller dehors. Il dit toujours, donc, monsieur, je vais aller aux toilettes. Monsieur, permettez-moi de sortir. Alors qu'il volait, il sortait. Il partait alors dans la douche ou dans les toilettes. Il partait alors manger. Il partait alors pour manger cette viande. Cette viande. Mais lorsqu'on l'a attrapé, on l'a expulsé. Mais il y a une chose que j'ai compris. Il y a une chose que en grandissant, j'ai compris. En fait, ce garçon était comme l'espoir de sa famille. Ce garçon était comme la chance de sa famille. Ce garçon était comme une personne qui devrait faire sortir la famille de la de la pauvreté. Lorsqu'on l'a expulsé, les parents sont venus pour venir alors se plaindre, pour venir alors dire « Le diable comprend le pouvoir de la famille. En fait, là où nous sommes là, tu dois le retenir aujourd'hui, retiens-le. Yandarabo chakababa. Comme un livre alors, les parents sont des pages. Et nous alors, les enfants, nous sommes comme des couvertures à l'intérieur. L'école est alors un moyen pour ce garçon d'avancer, pour faire sortir sa famille alors de la, de, de la pauvreté, de la souffrance. Alléluia. Mais il est alors en attaquant en fait la destinée de la personne, spécifiquement en la refusant de prospérer, en la refusant d'avancer, en la refusant de la voir rire, oh my God, aujourd'hui je prie au nom de Jésus, n'importe quelle racine qui crie contre tes mains, soit déracinée reçois le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux que tu ailles te couvrir du sang de l'agneau immolé, je veux que tu ailles te couvrir du sang de l'agneau immolé, sur ton corps ton âme et ton esprit, je veux que tu ailles te couvrir du sang, parce que nous allons prier. 30 minutes, bien aimé, ce n'est pas beaucoup. Je veux que tu ailles prier à haute voix là où tu es et que tu dises à l'éternel, éternel, éternel aujourd'hui, la racine éternelle qui m'empêche de rentrer dans mon miracle, Seigneur, laisse que ça soit brisé. La cage dans laquelle l'éternel m'a mis pour que je ne puisse pas rire, pour que je n'avance pas, pour que j'aille pas de l'avant. Aujourd'hui, l'éternel doit être détruite. Au nom de Jésus, on t'a placé dans une cage. On a mis ta famille dans une cage. On a limité tout le monde Personne n'avance Personne ne va de l'avant Vous êtes en train de vous battre Vous êtes en train de faire de votre mieux Comme si vous n'étiez pas en train de faire Alléluia C'est-à-dire que c'est d'autres hommes Qui sont venus dans votre famille Ils sont devenus des dieux Aujourd'hui tu dois sortir de cette cage Aujourd'hui, au nom de Jésus, cette racine doit être détruite. Là où tu es on t'a mis dans des cages, on a mis ta tête dans des cages. Là où tu es, il n'y a rien qui se fait. Alléluia. Je viens lever Jérémie 5, verset 25 à 26. Au nom de Jésus, je lève Esaïe 42, verset 22 dans ta vie. Aujourd'hui, by fire, by force. Que tout ce qui t'empêche de rentrer dans ta gloire, dans ton témoignage Puisse être déraciné Que tout ce qui t'empêche de rentrer dans le rire Puisse être déraciné Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth Je veux que tu puisses prier Les points de prière que je donne là Je veux que tu te donnes au maximum 30 minutes c'est pas beaucoup On a mis ton ventre dans des cages on a mis ta fertilité dans des cages on a mis le travail dans des cages on a mis ta santé dans des cages on a mis ton mariage dans des cages on a mis ton voyage, ton visa, tes papiers dans des cages, là où tu es l'embargo satanique est placé sur ta vie là où tu es, la racine de ta vie est pourrie, là où tu es la racine de ta vie ne produit pas oh, laisse que l'éternel le de Dieu des armées, envoie ses anges alléluia, avec l'épée de feu pour te localiser et te faire sortir de là, et briser c'est alors les cachots de la sorcellerie. Où wow, on a enfermé tes bénédictions. Là on a enfermé tes, béné tes finances. Là on a enfermé tes, ton éducation, ton travail, ton mari, ta femme, ta santé, ta promotion, tes enfants, ton ministère, tes opportunités, tes idées divines, ta voiture, tes diplômes, ton anxion, ton étoile, ta destinée, tes talents, tes enfants, tes entreprises. Alléluia. Tes bienfaiteurs de ta destinée. Aujourd'hui, by bah, fire, by bah, force le pouvoir de celui qui agit au-dessus de tous les noms, par le pouvoir devant lequel tout genou fléchit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends l'autorité, je te lave dans le sang de Jésus, je te couvre du feu du Saint-Esprit de Dieu. Dans ce programme de 100 jours, tu dois te relever, ton histoire doit changer, ta tête doit être relevée, tu dois sortir de la liste, Yandarabo, Yanda Rabo, Shendereke, Koriana Manashike, ta racine, la racine de ta vie. A ah, est alors bloqué. On t'a donné des maladies incurables. On t'a donné des maladies obligatoires. On a mis le rejet sur ta vie à cause alors de cette mauvaise racine. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, je te connecte à la sève. Je te connecte à la source intarissable que Jésus Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, aujourd'hui dans ta vie à toi, je prends le marteau de Dieu. Je détruis alors tout contenant ce démoniaque. Dans la racine de ta vie Au nom de Jésus Christ Chaque bouteille, chaque peau, Chaque arbre, chaque marmite Qui retient ta destinée Qui retient tes racines Reçois le feu au nom de Jésus Christ de Nazareth Père Céleste, merci Merci parce que tu es un Dieu grand Merci parce que tu es redoutable Merci parce que toi tu ne sommeilles ni ne dors Seigneur mon Dieu, mon roi, merci Va dire à l'éternel aujourd'hui Je renonce éternel aux limitations Je renonce éternel aux limitations Je renonce éternel aux limitations Placées sur mon chemin, placées sur ma route Au nom de Jésus Christ Je ne vais plus vivre une vie limitée Au nom de Jésus Christ et de Nazareth Par le marteau du Saint-Esprit éternel Je démantèle toute forme de racines De malédiction des cages sataniques éternel, qui enferme mes yeux, mes oreilles, mes pensées, mon cœur, mes jambes, mon ventre, mon corps, mon âme, mon esprit éternel. Pendant des années, j'ordonne à mes yeux, à mes oreilles, à mon cœur éternel, des pensées positives au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à mes jambes, à mon corps éternel, mon âme et mon esprit, de sortir de la soumission, de sortir de la racine éternelle démoniaque. Au nom de Jésus, éternel, mon Dieu, mon roi, Yandarabo, Chaka Baba, Koriana Manachaka, kori tout agent des ténèbres éternels qui retient ma vie, qui retient mes entrailles qui retient mon mariage éternel qui retient ma joie éternelle, entends la voix de l'éternel et libère maintenant au nom de Jésus Christ de Nazareth, il y a une femme pendant que je suis en train de parler je suis en train de voir pas plus tard que vendredi passé tu es allé prier à un endroit mais je suis en train de voir là où tu es prié tu es allé prier, pendant que tu sortais on a pris ta jambe, on a pris tes pieds, on a pris le sol, Yandarabo, Chakababa, pour te limiter, pour que tu reviennes toujours là. Au nom de Jésus-Christ, on est en train de tourmenter ton esprit. Alléluia. Aujourd'hui, je déclare et décrète que tu sors de là. Au nom de Jésus, va dire éternel, toutes les bonnes choses de ma vie, de ma destinée qui ont été enfermées. Or, éternel, papa de l'existence, aujourd'hui, je les débloque par la clé de David éternel que personne ne peut ravir, par la clé de David éternel que personne ne pourra fermer. Au nom Oh de Jésus Christ de Nazareth, j'ordonne à tout racine éternelle et magnifique de recevoir le feu. Recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Je déclare et décrète sur ma vie éternelle que je rende en possession. Va déclarer haut et fort ma voix. Alléluia, entends ma parole ce matin, Seigneur, réponds à mes prières aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, Seigneur mon Dieu, ce que je n'ai pas pu faire jusqu'aujourd'hui, là où je suis rentré dans des pièges éternels démoniaques, dans des pièges éternels de la sorcellerie familiale, aujourd'hui fais-moi sortir de là, au nom de Jésus-Christ, Éternel, tous ceux qui sont assis sur le siège de ma vie, sur les cieux de mes entrailles, sur les cieux de mon travail, de mon visa, de mes papiers, de mon commerce, de mon titre de séjour. Tous ceux qui sont assis, éternels, libère la place. Koriana manashike, va dire éternel, la pluie éternelle des pièges reçoit le feu. Et le souffle horrible éternel reçoit le feu. L'ennemi de ma destinée libère. Libère, libère, libère, libère Va prendre ta bouteille d'eau Libère Seigneur, délivre mon âme, mon corps, mon esprit De l'esprit de chant de l'esprit d'impudicité, de l'esprit éternel de la sorcellerie. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui que je sois libre, que toutes les lèvres qui disent éternel des choses douloureuses, mais concernant éternel, méprisant éternel ma vie, se réduisent en silence, au nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, je refuse de me tenir éternel dans les voies de péché, dans les voies éternelles de la tristesse, by fire, by force. Je viens lever le psaume 2, verset 1 à 12, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, merci. Je te demande de bénir cette eau. Sanctifie le patron sang qui a coulé à la croix de Golgotha, que ça quitte l'eau ordinaire et que ça devienne le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la vie de chaque personne qui va boire cet eau éternelle, au nom de Jésus, chaque racine maléfique éternelle soit détruite au nom de Jésus. Dans les pays dans lesquels qui se trouvent, les dirigeants des pays éternels puissent alors l'obéir au nom de Jésus. Partout là où foulera la pointe de leurs pieds, ça leur soit donné en possession. Chaque maladie qui résiste, chaque souffrance qui résiste éternelle, reçoivent l'onction des miracles. By fire, by force. Seigneur Dieu des armées Dans cet taux de vie Donne des témoignages à tes enfants Donne des témoignages Qui les fera danser de joie Dans ces taux de vie Seigneur Donne à tes enfants une raison de rire Une raison de témoigner je bénis ces taux de vie, car ta parole me dit dans le livre de 1 Timothée 4, 4, 5 Tout ce que toi tu as créé est bon et rien ne doit être rejeté. Éternel, tu es capable d'utiliser quoi tu veux, quand tu veux pour bénir la vie de tes enfants. Aujourd'hui éternel, papa, bénis ces taux de vie Je déclare et décrète, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel. Chaque condition papa, que les limites, que les racines que la sorcellerie familiale m'imposée reçoit le feu Je bénis ces eau éternel, que toute alliance faite éternelle, de terre, fête éternelle, de sang, fête éternelle, des animaux contre ma génération, contre ma vie. Reçois le feu au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Seigneur mon Dieu, donne-moi la grâce et l'anxion éternelle d'avancer au travers de ces taux de vie d'être béni, d'exceller éternel avant la fin de ce mois que mon étoile brille que mon étoile brille, éternel mon Dieu mon roi multiplie mes miracles parmi les gens qui vont être bénis dans ce programme de 100 jours au nom de Jésus Christ et de Nazareth éternel Dieu des armées Yandarabo, je parle sur laquelle, sur laquelle sur la terre sur laquelle je me trouve alors que je veux asperger cet éternel que je vive des miracles inexpliqués que je rentre dans des miracles inexpliqués expliquer by fire by force. C'est ton de éternel devient l'eau de témoignage, l'eau de la guérison la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de ce qu'on ne voit pas je crois éternel aux bonnes choses sur ma vie je crois aux bonnes choses éternelles sur ma vie je crois éternel à l'existence maintenant éternel au, au travers de ce taux de vie que ma vie soit débloquée que mes entrailles soient débloquées que mon étoile soit débloquée au nom de Jésus Christ de Nazareth maintenant même, éternel que je marche que je marche dans la gloire que je marche dans des témoignages que je marche éternel dans ma saison Au nom puissant de Jésus Christ et de Nazareth Que c'est taux de vie soit le point de contact des miracles que cet eau de vie crie éternel alors que je vais le boire tout ce que toi tu n'as pas planté dedans de moi soit déraciné fini les afflictions fini la tristesse fini les limitations au travers de cet eau éternel de la même manière que personne ne peut tenir l'eau dans ses mains au nom de Jésus personne ne pourra bloquer mon miracle ne pourra bloquer ma fertilité ne pourra bloquer mon travail ne pourra bloquer ma joie ne pourra bloquer ta papa mon avancement au nom de Jésus-Christ alléluia j'irai de gloire en gloire, de succès en succès, au nom puissant de Jésus Christ et de Nazareth, je bénis mes mains, je bénis mes entreprises je bénis papa mon mari, je bénis éternel mon Dieu, mon roi, toutes les personnes qui me sont chères autour de moi, au nom puissant de Jésus Christ et de Nazareth et je déclarerai décret éternel, je posséderai le pays, je mangerai éternel papa les fruits de ce pays, je me rejurerai dans ce pays, au nom puissant de Jésus Yandarabo, Chakababa je sens une forte anxion de Dieu ma main levée au ciel, ma main levée ciel mamel le vos ciels y en ba ba Alléluia. Sous l'onction de ce Dieu qui m'a ressuscité d'entre les morts. Sous l'onction de ce Dieu qui m'a donné des enfants sans trompe, sans matrice. Reçois la délivrance. Sous les racines maléfiques. Reçois la délivrance. sur les racines maléfiques. Que chaque cage dans laquelle on enfermé Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Bois ton nom maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bois ton nom. Maintenant, pendant que tu es en train de le boire, hey! tous les dépôts dans tes rêves, toute nourriture que tu as mangée dans les rêves, sort au nom de Jésus, Yandarabo, Baba, Koryana Manachike, Rababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Yandarabo shendereke koria baba baba baba baba Yandarabo na Au nom puissant de Jésus, quiconque te cherchera rencontrera mon Dieu. Quiconque te défiera, rencontrera mon Dieu. Quiconque voudra ta mort, rencontrera mon Dieu. Quiconque mettra alors des pièges sur ton chemin ce jour, la terre s'ouvrira et la valera. Au nom de Jésus, dans ces temps de vie, ça devient le feu liquide pour réparer les mauvaises fondations de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ça devient le sang de Jésus pour visiter la fondation de ta vie, pour alors purifier tous les dépôts maléfiques que ça sort. By fire, by force, tout pouvoir qui t'accuse à cause de la racine familiale, reçoit le feu. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que l'éternel, le Dieu des armées, parle pour toi, que l'architecte, que le bâtisseur, que celui qui redessine, que celui qui reconstruit, reconstruise ta vie au nom puissant de Jésus. Rends dans la gloire, rentre dans ta saison et rentre dans ton témoignage. By fire, by force. By fire, by force. Seigneur mon Dieu, merci. By fire, by force. Alléluia. Nisidia da Silva soit béni. Silva, je prophétise sur cette offrande. Que mon Dieu te fasse rentrer dans ta saison. Que mon Dieu te fasse rentrer dans ta fertilité. Au nom puissant de Jésus-Christ, chaque racine maléfique, bloquant ton chemin, bloquant ta fertilité, bloquant ta joie, reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois, le feu. reçois fire. Au nom puissant de Jésus Christ. Je te déclare libre de toute forme d'oppression. Va de l'avant et réussis. Va de l'avant et réussis Au nom puissant de Jésus Christ N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter Que mon Dieu vous bénisse Que mon Dieu vous fasse énormément du bien À très bientôt Shalom